Bonjour YouTube, ça va Bon, alors on peut pas, pas raser, hein. Attendez, on va faire une chose, c'est mieux, hein. Bon, au sujet de la réforme des retraites. Aujourd'hui, il y a une motion de censure qui doit être proposée. Vous pensez qu'elle qu va passer la motion de censure Vous pensez réellement que la Macronie les oligarques vont vous laisser faire ça Ça marchera pas. Alors déjà, cette, cette réforme des retraites... Vous savez pourquoi cette réforme de retraite passera Parce qu'il existe un article qui s'appelle l'article 121. J'ai pris quelques notes du traité de... sur le fonctionnement de l'Union européenne, le TFUE, d'accord, qui concerne la coordination des politiques économiques des États membres de l'Union européenne. Pourquoi je parle de ça Parce que en réalité, Macron, eh bien, a des obligations. C'est l'Europe qui impose. C'est l'Europe. C'est à cause de l'Europe. Cette réforme de retraite est demandée par l'Europe. Cet article, en fait, dispose que les États membres de l'Union européenne doivent coordonner leur politique économique dans le cadre de l'Union, notamment en vue de renforcer la convergence de leurs économies. Voilà une des raisons. En particulier l'article 121 du TFUE qui annonce que les États membres doivent présenter leurs programmes de stabilité et de convergence à la Commission européenne et au Conseil et que ceux-ci doivent être examinés en vue d'évaluer si ces programmes sont conformes aux orientations économiques générales de l'Union Européenne. Vous avez compris Ça veut dire quoi Ça veut dire que la France a des obligations face à l'Union Européenne. Oui, il y a la dette, cette fameuse dette. Mais ce n'est pas la seule raison. La principale raison, c'est qu'ils doivent rendre des comptes à l'Union Européenne. Belle arnaque le 49.3. Macron doit euh, normalement présenter euh, des solutions bah, pour que ce soit adapté en vue d'un programme bien particulier qui, qui concerne le TFUE. Voilà. Donc, le, la motion de censure ne passera pas. Parce que si elle passe, ça veut dire qu'ils sont en échec. Ils, ils devront trouver autre chose. Donc, de toute façon, s'ils n'arrivent pas à nous prendre l'argent sur les retraites, ils vont nous prendre l'argent ailleurs, croyez-moi. Donc, en vérité, je vous le dis, j'y crois pas beaucoup. On verra. On verra en fin de journée.